Quand la vie, les circonstances de la vie vous amènent à faire une pause c'est que ça, cela a du sens c'est que cela est juste pour vous c'est que c'est le moment en effet si vous allez suivre ce rythme là vous allez voir si vous allez euh, écouter ce moment de pause et que vous allez vraiment le prendre vous allez constater que en effet ça avait vraiment du sens euh, on n'est pas conscient de toute chose en fait mais la vie recalcule les choses à partir de notre totalité vibratoire et va amener forcément la, la solution idéale pour nous. Je vous donne un exemple. J'avais un, un mois où j'avais prévu énormément de choses, des ateliers, tout était déjà prévu. Et, à, et juste là, je, mon, corps, <rire> mon corps me disait qu'il était temps que je m'arrête parce que je ne pouvais pas aller plus loin que ça. Donc, je me suis dit « Ok, euh, je, je fais une pause, j'annule les ateliers que j'ai prévus. » Et en même temps que j'ai fait ça, parce que moi j'étais focus sur mon travail, et que j'ai pris, cette c'était inconfortable au départ, et puis après en m'accueillant, j'ai vraiment retrouvé cet espace de tranquillité. Euh, j'ai goûté ensuite à la fluidité, ce qui est quand même très agréable. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je découvre Je découvre quelque chose qui est tellement juste, parce que juste à ce moment-là, bah, ma fille en fait avait besoin de moi. Ma fille était dans une période d'examen de, et elle avait besoin de moi. Et je crois que si ça ne se serait pas passé comme ça, si je ne me suis pas lancée avec foi, parce que c'est vraiment ça, euh, dans ce rythme qui m'a été proposé, J'aurais culpabilisé de n'avoir pas eu ce temps-là pour ma fille. J'aurais eu un deal et un choix à faire. <coughs> J'aurais de toutes les façons annulé les ateliers pour être près d'elle. Et donc, juste là, mon cœur se remplit de gratitude. Déjà parce que je vois à quel point le déroulé est juste et parfait. Et en même temps, je me remercie de, de m'écouter en fait. Je me remercie de m'abandonner à ce qui est là de m'abandonner sans avoir les réponses. Je sais forcément que ce qui se présente à moi est juste. Et je m'abandonne à le vivre totalement. Et, et je me rends compte à quel point c'est... Waouh quoi, Parce que c'est fluide, c'est doux. Euh, juste cet espace que je me suis créé, je me suis occupée de moi. Mais aussi, je me suis occupée de ma fille. Et ça, c'est juste extraordinaire. Et en fait, juste au moment où hop, les examens se terminent, euh, je l'ai chouchouté comme j'aurais tellement envie de le faire, c'était super, Mon, ma part de moi qui est maman est totalement nourrie et, et, et je suis enfin redisponible à nouveau à, à reprendre euh, cette part de moi qui est la thérapeute a totalement la place là maintenant. Donc tout s'ordonne en fait de manière juste. Et moi, ça, c'est ce que j'aimerais vous dire. Ça veut dire que même si vous ne savez pas pourquoi, même si vous ne comprenez pas pourquoi, quand l'invitation de la vie, elle est là, l'invitation, elle est là parce qu'elle est juste pour vous. Elle est là parce qu'en réalité, même si vous n'en avez pas conscience, inconsciemment, ce moment-là est consenti. Inconsciemment, ce moment-là a été une demande de votre part. Donc, euh, écoutez-la. Autrement dit, écoutez-vous. Répondez à votre appel. Même si répondez à votre appel même si cet appel est inconscient même si vous n'en avez pas connaissance euh, donc euh, voilà, je vous invite à, à vous abandonner euh, dans ce qui est juste et dans ce qui est parfait pour vous. Euh, N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous parle à liker aussi mettez vos commentaires, je serai ravie de vous répondre, je vous dis à très bientôt je vous remercie de m'avoir écouté au revoir